Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment créer des courbes de niveau sur H4 24. Donc c'est la même procédure que ce soit sur H4 23 24 ou bien sur la nouvelle version H4 26 vient de, de sortir. Donc sans tout tarder nous allons directement aller dans le logiciel pour créer nos courbes de, de niveau. Donc ce que nous allons faire c'est quoi Nous allons venir dans le dessin. Nous allons dessiner notre, notre, notre maillage, nous allons prendre des maillage, dessiner un maillage quelconque, long quelconque, donc pour visualiser notre maillage. Si notre maillage est assimilé à, à notre terrain donc nous allons prendre ça, venir dans la documentation, prendre l'outil spline. Avec l'outil spline, nous allons dessiner en fait, des, des courbes. C'est vrai qu'elles ne seront pas visibles présentement en 3D, mais... Une fois euh, l'outil baguette magique utilisé, elles seront toutes visibles en, en 3D. Donc, je vais juste dessiner ceci. Et aussi à noter que il est bien de les faire ressortir ces splies à l'extérieur du terrain du, du dessin. Parce que si vous les, si vous les laissez à l'intérieur de votre dessins, elles ne vont pas. La courbe des niveaux ne sera pas visible en fait. Elles ne vont pas ressortir. Donc, okay. il est important de savoir cela. Voilà. On va sur les cours de niveau. Ici, nous partons en 3D. nous constater qu'aucune de ces courbes de niveau n'est visible sur, sur le terrain. En ce que nous allons faire, revenir sur le dessin. dans sur le dessin. Nous allons sélectionner notre maillage. sélectionnez aussi maillage dans l'outil dessin. Maintenez la touche espace de notre, de notre clavier. Cliquez dessus. Puis, on dit nouveau point raccord audio. Aux arrêts utilisateurs oui maintenant, on va faire ça à plus. ok fait la même chose en mettant la touche espace sur la deuxième ligne maintenant la touche espace sur la deuxième ligne ouais, donc, ok donc dès que la soublance bleue apparaît vous pouvez cliquer dessus À maintenant la touche espace de votre de votre clavier donc euh, ok Et maintenant ce qu'on va faire c'est quoi on va supprimer les contours extérieurs des splines. là vous pouvez constater avec moi que le terreur que euh, je vais dire ça comment que euh, la courbe de niveau sont, sont imprégnées dans notre terrain. Et là encore, ces courbes de niveau ne sont pas encore euh, visibles, notamment avec les altitudes. On peut constater avec moi qu'ils sont toujours au niveau 0,0 du projet. Donc, ce que nous allons faire, nous allons venir, revenir sur notre 2D, sélectionner cette ligne, cliquer sur un des points. Nous avons notre altitude. Donc vous, voyez, vous pouvez venir ici à constater avec moi. Nous avons Z. Nous allons cliquer sur ce Z. Nous allons cliquer sur ce Z. Venir ici. Donner une hauteur. Donner une hauteur de moins. Moins 4. Cliquer sur OK. Venir là. Donner aussi une hauteur à tous ces points. Appliquer à tous. C'est important de cliquer là-dessus. Donner peut-être euh, moins 4 encore. OK. ainsi de suite. Venir encore celui-ci cliquez sur un des points donnez encore peut-être euh, moins euh, 3 moins 3 faites moins et non plus moins 3 venez celui ci lui donne aussi moins 3 donc euh, ça sera un truc ça sera en fonction des altitudes que vous aurez à devant votre projet que vous allez appliquer ces différentes valeurs donc euh, moi c'est juste des valeurs aléatoires moins 3 dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment donner une à vos so des élevées topographiques, comment introduire euh, la superficie exacte de notre terrain. Donc ici, nous allons partir à, à disons peut-être 2 du projet, Cliquez sur OK, et venir en 3 les visualiser cela. Donc vous pouvez constater avec moi, en fait, voici notre courbe de, de niveau. Donc, euh, fait, ça, ce sont nos de nouveaux. Bon, si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de commenter, de laisser notre petit pouce bleu un like. Donc, à nous revoir la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.